Je suis Louis Sadou, étudiant en Master 2 irf et au moment où je tourne cette vidéo, je réalise mon stage de fin d'études au sein de l'équipe SMAC de l'IRIT, sous l'encadrement de Nicolas Vertavel. Le sujet du stage s'inscrit dans un projet ANR, SWITCH. L'objectif principal de SWITCH est d'observer, anticiper et évaluer l'impact des modalités de transport de demain sur le quotidien des citoyens. Afin de prédire et d'évaluer ces changements, la réalisation d'un outil de simulation est devenue nécessaire. C'est sur ce point que le travail de mon stage va se concentrer. J'ai pour objectif la réalisation d'un modèle de simulation réaliste et pouvant être utilisé à différentes échelles, selon l'étendue de la zone d'étude. Le modèle de simulation est donc un système multi-agent développé sur la plateforme Gamma, qui est un IDE basé sur Eclipse, permettant de coupler le développement d'agents avec une intégration facile de systèmes d'information géographique. Ce dernier point est essentiel car nous importons les réseaux routiers et les bâtiments de la zone d'étude depuis OpenStreetMap, une base de données géographique mondiale. Cependant, faire circuler les agents sur les réseaux routiers tel qu'il a été importé est peu efficace sur de grandes populations. Ainsi, pour ne pas avoir à calculer la position exacte des véhicules à chaque instant, un temps de trajet effectué sur la route est calculé puis transmis aux véhicules voulant la parcourir. Le véhicule restera donc inactif durant ce temps de trajet. Le calcul du temps de trajet prend en compte la taille de la route, le nombre de véhicules présents sur la route, ainsi que la limite de vitesse de la route. Ce procédé permet de réduire énormément le temps de calcul, qui n'est plus en fonction du nombre de véhicules, mais en fonction du nombre de routes présents dans la simulation. Concernant l'implémentation des transports publics, elle se fait via l'import de données au format GT1 c'est un format créé par Google qui formalise toutes les données d'un réseau de transport public. Grâce aux données GTFS, il est possible de reproduire l'ensemble de l'offre des transports en commun d'une ville. Finalement, les individus qui peuplent la simulation sont créés à partir d'une population synthétique réalisée par l'équipe bordelaise de Switch. Ainsi, en plus d'avoir des attributs et des actions pour agir sur la simulation, les individus vont suivre un agenda où ils renseignent chaque activité qu'ils vont réaliser, et à l'heure à laquelle ils vont la réaliser. J'aimerais maintenant vous montrer les résultats obtenus au cours de ces trois derniers mois. Sur la vidéo en haut gauche, nous avons la simulation, où s'exécutent les individus qui utilisent divers transports pour rejoindre leur lieu d'activité. Vous verrez, il y a des points de différentes couleurs, ce sont des individus qui sont dans des modes d'activité différents. La vidéo en bas à droite est une preuve de concept portant sur l'import des données GTFS, et donc de la viabilité de leur utilisation pour la simulation.